Que diriez-vous de recevoir 20 000 euros d'électroménagers pour les tester, les comparer et partager votre avis avec celles et ceux qui nous suivent A partir du 14 septembre, nous allons choisir trois ambassadeurs ou ambassadrices qui, avec l'aide des grandes marques partenaires, vont recevoir chez eux 40 électroménagers haut de gamme pour un total de 20 000 euros envie de participer, cliquez sur le lien dans cet écran en haut à droite ou dans la description pour déposer votre candidature.